Question pour vous, Seb. Le caractère de Fred n'est-il pas difficile à vivre au quotidien Tu doutes bien que le joueur du grenier c'est un personnage. J'en rajoute un petit peu pour la comédie. Quoi Qu'est-ce que j'ai dit Le dîner vous a-t-il plu, messieurs Ah ben on va pas se le cacher, C'était pas terrible vais le chier alors que ça dure à peine depuis 10 secondes Mais bordel Commencez ce putain de film C'est pas un vrai métier ce que tu fais là. Tu vas finir SDF. Ça va, ça a pas l'air de le déranger. te donne l'air con putain <t 'en> attendez il te fout de ma gueule <t 'en> <t 'en> <t 'en> j'ai perdu mes jambes dans un accident de trottinette <'en> <t 'en> non pardon je devrais parier c'est horrible <t 'en> Parce que je vais mourir. Sam, Sam. Alors, c'est difficile de le supporter ou pas. Bon, c'est pas si mal. Ho ho ho ho Salut à tous, j'espère que cet épisode vous a plu. Ça me fait plaisir de traiter JDG dans ce YouTube car c'est la première chaîne YouTube à laquelle je me suis abonné, et qu'elle est toujours excellente, et même meilleure je trouve. Pensez d'ailleurs à vous abonner à la mienne si ça vous a plu. Le pouce vers le haut, le partage, le commentaire, le youtube vous connaissez tout ça bien sûr. Mon Twitter et Facebook sont en description, ainsi que le lien vers la chaîne du JDG, même si vous devez être très peu à ne pas la connaître. Je vous dis à bientôt.